Eee hello bande de vieux pixels dégueulasses old school Ici Zelk et je suis en compagnie du grand, du beau, du magnifique Vince le Piro mon chien. Pourquoi toi mon cher Zelk Je t'aurais pas, pas chien. Mais si je t'aurais Nous sommes là pour conquérir le monde ben... de Pixels, à quoi joue-t-on très cher Explique-toi un peu tout ça. Eh ben on est sur Hero Siege, Hero Siege, en ça en bon Siege. En fait... sieg. E Erosieg, Erosieg, donc c'est un jeu Steam qui coûte seulement 6 balles, qui est pas mal du tout, c'est un petit action RPG assez old school et plus ou moins euh, bordélique à souhait, <rire> Je dis bien, et aussi assez hardcore, donc c'est pas cher etc, et on s'est dit on va vous faire une petite vidéo de présentation tout ça, et on va rentrer directement oui, dans, dans le détail, allez let's go, on va partir directement dans le vif du sujet, Ouais, en fait, en gros, il y a plein d'actes, il y a plein de classes aussi. Donc, moi personnellement, je vais jouer la pirate. Amis, la pirate, voilà. Ici, la petite pirate, toute jolie, toute mignonne. Mais il va jouer un piromancien, et on va défoncer des mobs, c'est le principe. Et voilà, le but du jeu, c'est. Voilà, on a un résumé, on défonce du mob. <rire> oui, c'est ça. En fait, en gros, donc vous allez spawn dans des maps, euh, dans des maps selon les actes, elles vont être différentes. Et le principe, c'est de survivre à des vagues, un peu comme dans un tower defense. Pour le coup, Hop. vous disposez donc de chaque classe à son gameplay différent. Bon, lui, par exemple, c'est un pyromancien. Moi, c'est la pirate. Je possède des petits spells. Genre, vous voyez ici, je peux poser des petites croix au sol. Gengar, village, Hop, je pose des petites croix. Et si l'ennemi marche dessus, non, il eh bien, aller. le petit rat et voilà. Eh c'est quoi ce truc de draps Reviens ici Et Voilà, l'explosion Voilà. Et boum, ça explose. C'est beau. Ouais, je joue un pyromancien. Je lance des boules de feu. Et c'est beaucoup trop cool. Voilà. Et donc, le principe ah, du là, jeu, en bah, fait, c'est de survivre le plus longtemps possible et d'essayer de péter du mob. Ouais, hein, le but, c'est de pas mourir. Wouah wow, mais j'ai pris cher, qu'est-ce qui s'est passé Oui, et aussi le jeu est assez hardcore. Oui, oui. Voilà. <rire> il faut le dire quand même. Il y a des hein. des encore des bugs, surtout concernant le mode online. <rire> oui, le mode online ouais, c'est de la merde. Enfin, vous pouvez jouer avec vos amis, etc. Mais il vaut mieux hoster ouais. le, le serveur vous-même que d'essayer de, que de, de jouer avec les serveurs du jeu. Parce que c'est plus ou moins de la merde. Et c'est un peu... Enfin, euh, comment dire je dirais que le jeu c'est un peu du Day in Retry. En gros vous commencez, vous êtes level 1, vous allez très certainement mourir au début parce que bah on meurt au moins 50 fois au début. Et jusqu'à ce que vous les mécaniques du jeu et là vous pourrez continuer, bah, vous aurez pris des levels etc et vous serez un peu fort, vous commencerez jusqu'à ce que vous puissiez, euh, puissiez passer en acte. Qui se joue, je sais pas de bêtises, en 30 vagues. Ces 30 vagues et toutes les 6 vagues on a un boss qui nous fait changer de, de, de zone. C'est plutôt euh, ah, il un donjon qui est apparu, on va le faire. Attends, je prends mon level. Ouais, moi aussi d'ailleurs, je le cherche le donjon. Donc, en fait, il y a aussi énormément de choses random qui se passent. Comme vous pouvez voir, en fait, donc là, ici par exemple, entre deux vagues, il y a un donjon qui est apparu. C'est pareil pour le stuff. Vince montrera après. Vous avez un onglet d'inventaire, etc. Donc, du quand je ici, on a pas, donc c'est pas un des Donjon ici en bas à gauche. Et ouais, bien sûr. Après, il y a donjons aléatoires qui pop comme juste maintenant. Ouais, je, Attends, je vais récupérer un peu de vie et je te rejoindrai. Ouais tu montres l'arbre de talents. Bah oui quoi. bah depuis tout à l'heure en fait je, je me mets talent talents mais je mets pas trop <rire> Bah au pire euh, prochain retour de vie on fera Oh la de Mover derrière Et le jeu est beaucoup plus dur en plus es toi Crétin Bon ah. oh, ça va mourir Merde pas meurs pas, ça, meurs, ça, pas, je pas je meurs pas, pas, meurs pas, pas recule Il Il Non jouera. ça va tu survis, tu survivras Tu survivras Ah bah non on est fait pour bon, le mais j'ai rien vu T'as une de merde en même temps c'est ta Reporte le lag exactement ça. Reporte le lag. Reporte, manque de talent aussi. Ah, voilà. Exactement. Et bon, revenons le J'ai un peu de un casque rare comme premier item, c'est plutôt fat. Oh, Et moi une crystal key. D'ailleurs, mes crystal key, nice. J'ai eu ouais, un quand je suis rentré dans le truc. À chaque fois, j'ai eu un new quand je rentre dans un tunnel. Euh, y a un Ok, p'tit donjon, bon, rien de compliqué. Oui, j'ai vu. J'ai ramené dans les frappes. Ouais, Un petit espace, peut-être, tout à l'heure. Oh, bah, j'espère me dès que je peux, moi. Attention, gros, refais toi. Oui, oui, j'ai vu, j'ai vu, En fait, le gameplay est donc assez nerveux, comme vous pouvez le voir. Ça n'arrête pas dans tous les sens. C'est très chouette. Et franchement, c'est. Euh. Mais non, mais casse-toi TTTTTT Non, j'ai dit TPTTTTT. Ça fait une petite musique, TPTTT, c'est bien. Par contre, moi, il y a un coffre au-dessus des pics, tu crois que je le prends Non, moi, il y a une Yolo Yolo Ah bah non j'ai pas de clé en fer Moi c'est pas un coffre, moi c'est un coffre gris Et c'est donc chacun ses loots Chacun ses affaires, chacun ses bordels Chacun son loot, chacun son chemin Passe nos messages à ton voisin Par en dessous Par en dessous, par en dessous, par en dessous Le bas, L'inventaire et contient Pourquoi il y a un truc qui est devant moi là Il peut plus devant moi Que vous Je pense qu'il y a des témoins pour dire que c'est la gueule au moins, au moins c'est pas. Mais non, non, mais non, ça lag pas. de faute. Ah, petit boss. Yep. On va lui mettre sa rance. Trois ah, ans. Putain, non, Mais ça lag. Ah, on va lui mettre sa rance, qu'il disait. Mais non, ça lag pas. On peut voir ton ping en haut à droite. N'hésitez pas, chers amis, à dans les commentaires à un 1 sur le ping, ping. Parce qu'il ne lag pas, hein, n'est-ce pas On peut voir son ping. On peut voir qu'il a 17 de ping, n'est-ce bon. pas <rire> Pas pareil. Allez, je te laisse. Ça lag en plus, j'ai des problèmes de FPS, tout ça. C'est affreux. C'est affreux. Oh, mais oui, mais oui. Tu meurs, mais ou alors tu me restes, tu meurs. J'ai un bout de couche. Allez, allez, j'arrive, j'arrive. J'ai pris deux armes. J'ai pris deux armes. Allez, y'a un rebelle. Quand vous mourrez, vous recommencez à la vague 1. D'où le côté d'une rétarique. Et putain, j'ai une Triforce. What the fuck Une Triforce In <again> la musique de Zelda et oui, oui. oui, oui, la, la fais bien. Moi j'ai Wizard Hat et Astor oh, oui, bon, ouais. Le pouvoir de l'arbre <rire> <laughs> Par contre je sais pas du tout ce que ça fait, euh, voilà. non, Moi je sais pas, moi j'ai juste un truc qui ressemble mana. Donc oui en fait en gros le principe c'est. Voilà qu'est-ce qui se passe donc, oui, je disais, en fait, en gros, à chaque fois que vous finissez un donjon ou un boss, vous allez accumuler des reliques ouais. sur votre personnage. Et en fait, même si au début le gameplay peut paraître lent, etc., une fois que vous arrivez, genre au level, je sais pas, au moins 30, 40 et que vous avez fini 40 boss, avec toutes les reliques accumulées, vous avez soudainement un écran qui se remplit oui. de bordel. Mais <rire> c'est vraiment des choses en tout genre. Par exemple, hier, je suis monté un petit perso niveau, niveau 15 et j'ai réussi à choper euh, l'ultimate deluxe dans de League of Legends, un espèce de gros rayon. Euh vraiment trop marrant. Ah les boss Il boss Oui aussi les boss sont assez ouais. random hein. ça veut dire que vous pouvez tomber sur des boss late game dès le début <rire> Voilà, c'est le Necronomicon ça devrait aller il a que 12 kpv que... On va essayer juste de pas se faire one shot Essaye de le push Fentue. dans les straps s'il te plaît Allez vas-y défonce le défonce le pas, hein. Mais On si, si tu le vois qui est mort. il est mort dégueulasse qui remplit mon écran. Ah, Il est pas mort si il est mort Hier je suis arrivé au, au boss de l'acteur 1 Je suis mort avec lui du coup, ça m'a validé directement, mais j'ai parce que j'étais mort. Oh merde. Par moche. contre, je pense que les boss d'axe. Ok, qu j'ai wow, quoi ça Moi, j'ai une épée. Titon de mort. Titon Gladius, One Hit KO. Putain, j'ai maintenant j'ai un pourcentage de chance de faire du one shot à chaque fois. Ça c'est bien. Ah, J'aime bien. Un pourcentage de chance de OS. Voilà. Et ça c'est bien. Et ça, On bien aime le coup. one shot. Ça, c'est bien. Ok. Et donc lui aussi le niveau de la... le niveau de la difficulté du jeu le jeu se corse très vite. Et très méchamment. Alors, je prends ça, on va prendre vite euh, fait mes talents, si j'y arrive. N'hésitez pas à prendre énormément de mana quand vous jouez euh, un caster. La mana, c'est la mou. Oui et faites très attention de ne prendre que le premier rang de votre premier sort. Parce que euh, le coup en mana est vraiment énorme au c'est improbable. Vous pas de Et aussi restez toujours en mouvement. Tu vois des... Parce que putain si ouais. on reste sur place deux minutes. Si tu vois mort. des boulets de qui pop c'est moi. Je vois pour Ok ok. Ah j'ai remarqué un truc hier, je sais pas si tu sais, mais les pièges ne s'activent mm -hmm. que quand ils sont affichés à l'écran. Donc par exemple, pour les arbalètes qui ah. sont là, ah. vu que je suis à l'écran, elles vont tirer. Donc vous allez tirer s'il vous plaît. Ah non non c'est pour, <rire> qu pour, euh, pour que je vois deux. Donc c'est pour comme c'est ta partie. Ah. Bon, je prends mon level up. Quand toi tu approcheras d'un piège, il s'activera donc moi je ne mangerai pas les pièges d'arbalète, etc. Si je, si je suis un peu. Bah, tu vois, regarde, on a un truc qui est. Donc, comme vous avez pu voir sur l'écran de Vinch, niveau des level up, oui. en gros vous avez différents talents, etc. Mettre des points dedans. Comme plus ou moins tout est voilà, sort, sort, sort, qui sort, se respecte. Hein. Dégâts, dégâts, dégâts, dégâts, dégâts, dégâts. Voilà ce que j'ai retenu du jeu. Ouais. Voilà, ça en gros, c'est. Qu'est-ce que tu prends pour faire le plus de dégâts possible Merci. très vite parce qu'il faut pas compter tanker, même avec les classes yeah, corps à corps, je tanker c'est difficile dans le je jeu. Euh, y a une crypte qui est apparue. Ouais, ouais. Une crypte je sais, je sais pas où, mais. Ah bah, cherchons, ah, ici, cherchons, mon ami, cherchons Hier, je suis mort, comment un plus. quand toi quand on la crypte, je t'attends, je suis mort. Eh, oui, je sais, je suis en chemin. Voilà. Et euh. What the fuck Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh wow Il bourru <rire> Merde, qu'est-ce qui est passé? J'ai fait du DPS, je suis heureux. Ok, on survive. Putain, je à suis arrivé, j'ai spam tous les traps, j'ai fait fuck <rire> it. Je, je sais pas non plus comment ça Moi j'ai survécu, peut-être, mais pas ben hein, Moi j'y suis levé beaucoup. Moi j'y suis le, <rire> beaucoup, euh, suis le et, tous et les jours. Euh, les, les reliques, on en chope. Mais y'a un mais... truc, y'a un arbre. Moi j'ai un bonsaï derrière. comme Moi j'ai deux épées. <rire> je sais pas ce que c'est, mon gars, c'est un bonsaï. Moi je peux passer fois. Ah, bonsai tree plus 8 à toutes les stats. Pas si mal, pas si mal. Tiens. Oui, je suis mort. Ça, c'est un bug encore. Oui, oui, en fait, en gros, il faut savoir que aussi que le jeu n'était pas prévu de base pour être multiplayer. C'est vrai ça Mais bon, ouais, c'est quand même vachement beaucoup plus fun en étant multiplayer. Hein. Oh, seul aussi, Moi, je. Ouais, c'est marrant. C'est toi qui fais les, les, les, les tombées d'acide Je ne vois pas ce qui se passe à l'écran. Je ne vois pas de tombées d'acide. Sérieux ouais. Après, c'est peut-être, tu sais, comme juste pour le loot, je sais pas personne, c'est peut-être pareil pour moi. Genre, je vois certains trucs qui sont juste oui. destinés à ma en fait, gueule. tu vois, regarde, il y a nos personnages qui font des espèces d'AO bizarres Tu es d'accord avec moi Genre les boulettes, là, qui ont pas absolument... Je viens de boire une potion jaune. Je viens de boire une potion jaune et ça m'a retiré de l'énergie. Tu crois que je viens de boire de la. <rire> c'est possible Question qui non, est sont non là, c est c est réellement... Possible. Oui aussi parce que le jeu, le jeu est assez putain. parfois vous allez lo looter des potions genre Oh une potion rouge c'est pour regain de la vie Ah bah non, tu si la bois tu meurs, génial Et ça c'est bien encore Et ça, oh, c'est bien les... Et ça, c'est bien. Bien. bien Les nains inconnus putain tu vas te vraiment nul Ah bah... Je suis mort Mais ça va, comment ça Je suis vraiment nul, t'es mort aussi C'est ma faute si j'ai... J'ai pas vu le monstre Merde Merde Bon, je propose qu'on fasse une pause dans la vidéo et qu'on les rejoigne au moment où on était. Allez, à tout de suite chers amis